Ok... Oh putain... Allez c'est parti Bonne année Donc, nouvel épisode de Cajol, le format un peu plus décontracté où je vous parle de la chaîne, de choses un peu plus personnelles, de façon plus décontractée. Plus Cajol... Je sais pas faire... Du coup, comme l'année 2020 s'est terminée, euh, je me suis dit que je pourrais faire un petit récap de cette année. Et comme on commence 2021, je pourrais vous faire euh, ma petite wishlist euh, 2021 pour euh, bah, commencer cette nouvelle année. Du coup, bah, c'est en deux parties. Je vous mets un timecode si vous voulez sauter la partie bilan 2020 et accéder euh, qu'à la wishlist 2021. Donc, bilan 2020. Alors, j'ai créé la chaîne le 14 juillet, pile le jour de la fête nationale. Et je me souviens d'ailleurs, il y avait le défilé à la télé, le défilé sur les champs Élysées et j'étais là, je créais ma chaîne, donc je me souviens bien de la date. Et j'ai sorti la toute première vidéo le 19 juillet, donc cinq jours après. C'était vraiment une découverte pour moi, hein. j'ai aucune compétence, je parle de rien du tout, qu'une compétence en montage, en tournage, en écriture, et j'ai vraiment tout appris sur le tas, au, au fil de l'eau. Le matériel, il est claqué, alors là, les lumières, le micro, c'est du premier prix. Bah, là, par exemple, je filme, c'est avec mon téléphone, c'est même pas une caméra. En plus, c'est loin d'être un iPhone. Et euh, du coup, bah, voilà, ça, on le fait avec ce qu'on a. Donc où je vous parle, vous êtes plusieurs centaines à me suivre, ce qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce que j'avais prévu au début. Mais euh, voilà, donc en tout cas, merci d'être aussi nombreux et de me suivre. Donc pour l'année 2020, euh, du 19 juillet au 31 décembre, j'ai sorti 11 vidéos en tout. Donc euh, le tout euh, réparti dans plusieurs séries. Par exemple, euh, bah, bien s'habiller quand on est petit, 4 tenues pour chaque saison, les analyses morpho-stylistiques et euh, le format cajol que, que là je tourne par exemple. Et donc voilà tout un tas de petites séries que j'ai lancées parce que je voulais m'essayer euh, à différents formats, voir lesquels plaisaient, lesquels plaisaient pas et tout simplement parce que j'avais envie de les faire aussi. Toutes ces vidéos-là à... à écrire, à tourner, à monter, à sortir, c'était euh, super fatigant, c'était super marrant aussi et au final euh, très stimulant et très enrichissant, je vais pleurer. Pour 2021, j'ai déjà plein d'idées de vidéos, j'ai des idées qui arrivent vraiment sans arrêt, sans arrêt, j'ai de quoi tenir super longtemps, mais après voilà, avec l'idée, il faut écrire, tourner, monter et sortir la vidéo. Donc, euh, J'avais un peu de temps au début de la chaîne, c'était euh, les grandes vacances et le début de l'année scolaire, mais là, euh, j'en ai de moins en moins au fil du temps. Donc euh, bah, j'espère que je pourrai continuer à sortir des vidéos à un rythme euh, convenable. Voilà, je ne me prononce pas sur la fréquence de sortie, mais je ferai ce que je peux. En tout cas, merci beaucoup pour votre grand soutien. Euh, merci pour tous vos retours, qu'ils soient en commentaire ou en message privé Instagram pour la plupart. Ça me fait euh, super plaisir et ça me motive euh, beaucoup. Là, je vais pleurer. Du coup, 2021, mes souhaits vestimentaires. Donc contrairement à ce que l'on pourrait croire, euh, j'achète assez peu de vêtements. En fait, j'aime bien les vêtements. Mais j'aime pas trop en avoir, ça me dérange en fait de savoir que j'en accumule et qu'il y a des vêtements que j'ai et que je porte pas forcément beaucoup. En plus c'est assez coûteux, même si on achète des vêtements pas chers, si on les accumule ça, ça peut revenir cher. Du coup bah moi je préfère mettre mon argent autre part que dans les vêtements donc euh, c'est très personnel. Hein. En plus j'ai une garde-robe que j'estime à peu près suffisante. En fait j'accumule les vêtements petit à petit, sur 5-10 ans forcément ça fait une garde-robe à peu près complète et suffisante, pour moi, en tout cas. Du coup, c'est vraiment quand il y a une grosse réduction sur un coup de cœur ou sinon pour soutenir une marque ou une personne que je fais des achats. Bon, du coup, assez parlé. Alors, ce que je voudrais pour 2021, alors j'aimerais bien une paire de sneakers minimalistes. J'ai que des sneakers euh, bah avec des logos, avec des couleurs un peu flash et tout. J'ai pas de sneakers totalement blanches, totalement noires, totalement euh, beige et tout. Et euh, ça peut être une bonne alternative si on veut décontracter une pièce. Par exemple, euh, je pense, je sais pas... Un pantalon de costume, par exemple, qu'on pourrait porter avec des sneakers blanches, ça se fait très souvent, on le voit partout. Genre, bah, j'aime bien les danseurs, ils font ça souvent, bah forcément pour être à l'aise avec des sneakers, en même temps de danser, et pour être un peu classe en même temps sur scène. Ils font souvent le combo costume et sneakers, mais du coup, ils ont des sneakers minimalistes, genre... Simple, basse, toute blanche Mais le problème en fait c'est que je veux pas tomber dans le stéréotype De euh, la chaussure classique euh, Toute blanche, la paire, voilà, tout le monde là, en euh, prendre des Stan Smith si je veux faire comme tout le monde Mais euh, non, voilà je, je, je me verrais bien avec un, un écru Un beige un, un, Une couleur taupe, un peu un truc comme ça Je cherche pas particulièrement parce qu'en vrai euh, J'en ai pas particulièrement besoin non plus Mais peut-être que je m'en prendrai une pour 2021 ouais. Sinon je réfléchis aussi à une paire de sneakers plus colorées, Un beau vert ou un beau bleu J'aime bien le vert et le bleu. Puis en plus, ça ne me reviendra pas trop cher parce que bah moi, j'achète beaucoup en, en seconde main. Et euh, ce n'est pas un truc qui me rebute hein, pour les chaussures. Il y en a, chez qui ils n'aiment pas euh, parce que voilà, il y a déjà quelqu'un qui a mis son pied dedans et tout, mais euh, moi, en vrai, tant que c'est en bon état, je les reçois, je les nettoie, je les désinfecte et euh, puis c'est bon, hein, moi, ça ne me pose pas de problème. Je fais ça depuis longtemps, c'est vraiment un truc qui ne me dérange pas euh, la seconde main. Plutôt le second pied. Je réfléchis aussi à me faire un costume sur mesure, euh, peut-être pas pour cette année, mais euh, voilà, j'ai me... déjà un peu l'idée du costume que je voudrais me faire et euh, de chez qui je vais le faire aussi. Parmi toutes les enseignes de mesure, il y en a que j'ai sélectionné chez qui j'aimerais aller. Et euh... bon, il y en a un qui sort du lot et chez qui je pense que je le ferai. J'ai réfléchi. Allez, maximum l'année prochaine, je le ferai. Et euh... bon, en tout cas, j'ai hâte. Bien sûr, je vous filmerai tout ça, euh, le processus, l'essayage et tout, j'ai grave hâte. Ce sera ouf, j'ai trop hâte. Mais voilà, un costume, euh... allez, fin 2021 ou 2022. C'est pas urgent, je me laisse le temps, mais trop hâte. Donc voilà, des chaussures et euh, un costume en réflexion pour euh, 2021. Enfin, bah du coup que des chaussures en fait, <rire> parce que le costume c'est même pas sûr pour 2021. Enfin bref. Et sinon là, comme ça, euh, allez vraiment pour, pour le kiff. Une chemise, une chemise en, en espèce de CBD, un Oxford Cloth Button Down. Euh, c'est une chemise décontractée en fait, euh, que j'aime bien porter avec la petite poche, avec une poche poitrine... Euh, le col qui est boutonné et, euh, et c'est une chemise voilà un peu décontractée que j'aimerais bien avoir j'en ai déjà hein, mais j'aimerais bien en avoir encore une et euh, je me dis que voilà si, si c'est vraiment pour le kiff j'en prendrais une dans un, dans un beau denim ou un, un beau chambray ou bah, un bel oxford du coup voilà je me dis un, un beau bleu <rire> j'aime bien le bleu et mais voilà ce serait cool sinon je voudrais bien aussi un pantalon en fresco l'été ça me ferait kiffer Donc, le fresco c'est une euh, en gros c'est de la laine qui est tissée d'une façon très aérée donc du coup, c'est bien à porter l'été. J'ai suffisamment de quoi habiller mes jambes l'été, mais euh, voilà, ça me ferait kiffer. Un, un beau pantalon en fresco avec un beau tombé, un beau volume, de... une ceinture travaillée, des plis et tout, hein. un peu habillé. Ça, ça, ça serait cool. Et ouais voilà, ce serait cool pour l'été. Donc voilà, au final, euh, pas beaucoup de souhaits vestimentaires. Donc euh, c'est cool, je vais pouvoir faire euh, autre chose de mon argent. N'hésitez pas à me dire quelle pièce vous voudriez avoir ou vous comptez vous acheter pour 2021. Ce serait intéressant de voir. Promis, je ne juge pas de toute façon, je suis qui pour juger Du coup, bah, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez euh, pas à faire tout ça, euh, like, commentaire, euh, partage, abonnement. Ça fait plaisir et ça soutient. Vraiment. Sinon, j'espère que 2021 sera meilleur que 2020 pour moi comme pour vous. Donc, euh, tous mes vœux de santé et de réussite. Et je vous dis à bientôt pour le prochain format casual. J'ai envie de dormir.